Salut tout le monde, c'est Winman. content de vous voir aujourd'hui, vidéo un peu nostalgique aujourd'hui, un peu triste, euh, car aujourd'hui, je vais fumer avec vous mon dernier sunset. Et oui, euh, mon dernier sunset, euh, vous connaissez très bien ce produit-là, la boîte blanche, un produit du producteur de cannabis Canopy, on ne le dira jamais si souvent, Canopy Grow, la plus grosse compagnie de cannabis au Canada, et euh, la compagnie que j'aime le moins, euh, dû aux arômes et aussi à la qualité du cannabis. Euh, quand on parle de qualité cannabis, c'est souvent les boîtes noires, leur compagnie Tweed, leur marque de commerce Tweed, c'est leur plus bas de gamme, euh, quand même à 36,60$ le contenant. Vraiment très dispendieux, toujours avec une qualité en bas des normes Winman. Euh, mon dernier Sunset, écoutez, il me reste l'équivalent d'un joint à l'intérieur de ça, environ 0.3 grammes, euh, c'est le dernier produit de canopy que j'ai chez moi. Euh, vous savez que Whitman a essayé beaucoup de produits de cannabis, beaucoup de la SQDC en majorité, euh, mais là, euh, il y a beaucoup de variétés qui, qui apparaît euh, sur les comptoirs, euh, sur les tablettes de la SQDC. Euh, Whitman a dépassé son budget euh, par rapport au cannabis, et je ne peux plus me permettre euh, d'acheter euh, du canopy tout en sachant qu'à 90% des chances, je n'aimerais pas l'arôme. Euh, seulement deux variétés de tout canopy, non, c'est pas vrai. Avec euh, l'arrivée de Tokyo Smoke, euh, on pourrait le dire peut-être que euh, le Tokyo Smoke, c'est quand même assez raisonnable. Avec le Rise, avec le produit aussi que Jean m'avait euh, donné, le Equalize, le produit avec CBD. Donc, euh, le Equalize, produit avec CBD, ça appartient à Tokyo Smoke, Tokyo Smoke, c'est canopy Si on compte de toutes les marques de canopy il y en a vraiment plusieurs. On s'appelle de DNA génétique. Les deux seules variétés, oh, oh, oh, je viens de remarquer quelque chose. DNA génétique, il y a trois, trois arômes DNA génétique. Chocolat fondu, tout le monde aime ça. Lemon scone, tout le monde aime ça. Non, pas tout le monde, c'est une joke, j'exagère. Et le couche-couche, que j'avais été très, très, très déçu, que j'avais comparé le couche-couche de DNA génétique à 48 nord. Donc, vraiment, là, Canopy euh, nous déçoit même avec des grosses marques comme DNA génétique, avec le fameux couche-couche. Donc, euh, Canopy, euh, ils ont DNA génétique... Ils ont euh, maintenant la nouvelle marque euh, Houseplant. Euh, J'attends le facteur. Euh, J'attends le facteur. J'ai commandé un produit Houseplant. C'est la nouvelle compagnie de Canopy qui se sont associés avec l'acteur. Euh, je ne connais pas le nom de l'acteur. Vous le connaissez très bien. Dans le film, euh, un vieux film, Pineapple Express, une comédie. Et puis, dans la comédie Pineapple Express, il y a du cannabis de variété Pineapple Express. Euh, donc, cet acteur-là s'est associé avec Canopy pour Tokyo Smoke. Non, excusez-moi, pour Houseplant, Houseplant. Donc, Canopy, ont DNA génétique, quand même assez raisonnable, très dispendieux, 39 euh, Houseplant, on ne connaît pas encore ça ici à Winman. LBS, L pour Leaf by Snoop, les boîtes blanches. Euh, encore une fois, Canopy, pour essayer de faire du marketing, euh, s'associe à des personnalités, des rappers, euh, des acteurs. Dernièrement, ils se sont assis, associés à Drake, le chanteur Drake, pour euh, une nouvelle marque, une nouvelle gamme de produits euh, qui va arriver Super. Euh, donc Drake, Snoop Dogg, euh, l'acteur de Pineapple Express. Ensuite de ça, euh, Tokyo Smoke, on en a parlé, TWD TWD là c'est leur produit euh, mélangé. TWD sativa, TWD indica et tout TWD balance, balance là, qui représente toujours le produit avec du CBD. Donc euh, TWD là c'est euh, leur produit mélangé là, ça va varier d'un 2-3 mois à à chaque 2-3 mois, ça sera pas la même variété qui va être dans le contenant. OK Ça va être sûrement là, les restants ou les euh, le cannabis, un petit peu peut-être, euh, je ne sais pas comment vous dire, c'est leur restant, c'est leur, euh, leur batch et leur batch qui sont pas satisfaits ou qu'ils vendent moins. Bien, ils vont passer ça là-dedans parce que c'est un twi, TWD, c'est un petit peu moins cher. Donc les gens ils vont plus l'acheter. Ensuite de ça, euh, une, nouvelle, une nouvelle marque Canopy vient de sortir avec seulement un produit, Van Der Pop. C'est un produit avec CBD. Euh, on n'a pas encore entendu parler ici à, à Winman. Ça vient tout juste de sortir. Van Der Pop, là, on dirait un nom allemand. Donc, avec toutes ces gammes-là, Van Der Pop, Tweed, TWD, Tokyo Smoke, euh, LBS, Houseplant et DNA génétique, Winman a tout le temps été déçu. Mon dernier joint, LBS, Sunset. Un arôme vraiment euh, épicé avec.. Euh, C'est vraiment désagréable. J'ai mis mon boveda, ça sent encore la même affaire. L'humidité est super bonne grâce au produit Boveda, hein, vous le savez très bien. Donc, euh, on va rajouter euh, la boîte blanche. Et voilà. On a rajouté ça, on va fumer ça, c'est vraiment dégueulasse comme cannabis. On va prendre le riz là ici. Je vais vraiment égrainer ça dans ce grinder là, j'ai vraiment pas le goût qu'il y ait de résidus de Sunset dans mon kiff. Euh, non, je vais pas verser de larmes, Mais je peux, plus, je peux pas me dépenser euh, 36-37$. dollars pour pas aimer ça, pas aimer ça. C'est toujours, toujours... Écoutez, il y en a qui aiment ça, le Sunset, le Highland, le Outstood, le Donegal, le Balmoral, il n'y en a pas un que j'aime. Si vous essayez un produit Canopy spécialement tweed, spécialement tweed, des bois noirs, si vous, vous en aimez une, il y a des grosses chances que vous aimiez les autres. Tous les goûts sont différents dans les produits tweed, ça c'est intéressant. Même si le Sunset est dégueulasse, le Outstood est aussi dégueulasse, mais d'un autre dégueulasse. Le Highland, dégueulasse, mais d'un autre dégueulasse. C'est toutes des dégueulasses différents. Donc si t'en aimes un, ça se peut que tu sois attiré par les autres. Mais je te jure que si t'aimes pas un, essaye pas les autres. Ça va être des goûts similaires, bizarres. Twi, euh... t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Tokyo Smoke, ça a l'air mieux. Ça a l'air euh, une division plus fruitée, euh, moins de, de, de, de épicée justement. DNA génétique sur la haute gamme. La canopie. C'est quand même assez dispendieux leur cannabis. Euh, les produits Tokyo Smoke, c'est 36 et 10. Les produits Tweed, 36 et 60. Les produits LBS. Les produits Tweed, TWD, euh, comme je vous ai dit, c'est leur marque qui est mélangée à tous les 2-3 mois la batch à change. Ben, ils passent leur produits qui, qui restait ces tablettes, d'après moi, c'est 23 et 30. 23, c'est 13 piastres de moins là, que 36 quand même, là. Quand tu devant le comptoir, il euh, y a plusieurs personnes qui vont prendre ce cannabis-là. Toutes les gens qui prennent du cannabis seulement pour se geler. Ceux qui disent que du pot, c'est du pot. C'est le genre de personnes qui vont acheter ce cannabis-là. Tant mieux, tant mieux. ça va, euh, Tout le monde est content. Ensuite de ça, euh, quand on regarde leur gamme de prix encore, chocolat fondu, euh, pas chocolat fondu, les produits DNA, DNA génétique, 39,80$. C'est vraiment leur haut de gamme. Souvent, le prix va en, en, avec la qualité. Mais Tweed fait l'exception. La nouvelle marque, Houseplant, euh, vient de battre tous les records. 44,20$. 44 euh, J'attends le facteur. Je pense que j'ai commandé le Houseplant. Euh, C'est soit le Sativa ou le Hybride. Je ne me souviens plus quand j'ai commandé. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est vraiment les gammes de prix comme ça. All right, est-ce que je vous dis santé? Euh, santé. Le Sunset. Mon dernier joint de Canopy. Nous sommes le 12 novembre 2019. Puis, euh, si vous voulez me donner des cadeaux, euh, battez-vous pas pour envoyer du tweet Canopy. Là. Euh, si je suis à court d'idées, si je t'accours euh, de vidéos, peut-être m'en envoyer. Mais euh, passez votre tour. Passez votre tour. Euh, si vous voulez absolument euh, m'en donner, donnez-moi ça. Mais euh, donnez-moi d'autres choses. Donnez-moi une autre variété que je n'ai pas essayée. Ça n'a pas changé. Eh hey, bien, écoute, écoute. 23%. 23%. Ça reste là pareil, là, c'est fort pareil. Ah! Si ah, c'est dégueulasse, man! Tabarnak! C'est-tu disponible, ce Sunset? C'est-tu back-order? <coughs> J'en ai deux écrans, gros, là. Je en train d'apprendre à faire du editing le gros là. J'en ferai pas trop, j'en ferai pas trop. Ok. Aïe, hey, euh, il est disponible. Tu peux t'en acheter du sunset, le gros. Le monde n'y se batte pas pour du sunset, là. Ce qui est bizarre, c'est comme arôme, il écrit même pas ter euh, épicé. Terreux, sucré, citronné. Oublie ça, man. Mais quand tu regardes l'interpène, au moins il dit cariophylène. Ça doit être genre là, 90% cariophylène. Non, les pourcentages, c'est vraiment, là, j'ai vu des statistiques un peu partout, là. Euh, je ne te parle pas de la statistique de la dans dans Sunset, mais d'autres cannabis, c'était genre 5, 6, 7%, 3%, 2%. Un cannabis qui a 1% cariophyllène, je pense pas que ça doit être vraiment efficace. Parce qu'on sait hein, que les terpènes, ça joue avec le THC, ça joue avec le CBD. Les terpènes, ça joue avec le cariophyllène. Hein. c'est tout le monde joue ensemble. Pour nous donner euh, le buzz qu'on a, le l'effet le, qu'on a. Donc les terpènes, s'ils sont juste à 1%, je sais pas si ça va nous donner l'effet, euh, souhaité l'effet donné de cette terpène-là. Pour qu'une terpène soit efficace, j'imagine que ce soit au moins à 3, 4, 5%. Dans le côté médicinal, les gens qui commandent leur cannabis, un peu plus dispendieux, mais ils ont le pourcentage de terpènes. Ça doit être super intéressant. Des fois, on a des terpènes qui sont écrits sur des euh, sur des descriptions, mais si la terpène est en, est à 1%, je, je me répète, là ça ne doit pas être efficace. En tout cas, avec le beau VEDA, un euh, enfin, bout qui est là, là, puis, euh, il brûle bien, il brûle bien, il brûle très lentement, euh, grâce au Boveda, tu comprends? Il était complètement sec le cannabis, il est redevenu parfait avec ce produit-là. Boveda, c'est la marque, hein? il y a d'autres euh, compétiteurs qui ont euh, ces produits-là, des petites pochettes d'humidité qu'on appelle. Quand ils sont plus bonnes, euh, moi je les mets euh, dans l'eau, euh, tu peux le réutiliser à vie. Mais ce pas santé, il faudrait pas prendre l'eau du robinet avec le chlore et tout ça. Il euh, faudrait prendre de l'eau distillée. je pense qu'on peut prendre ça là, euh, à la pharmacie. Euh... Exact. Donc c'est mon dernier coucher de soleil. Coucher de soleil pour Sunset. Euh. Sois pas déçu, là, à euh, un moment donné, peut-être en faire une euh, vidéo de Canopy. Euh, mais encore une fois, c'est pas Canopy que je vais barrer, euh, que je, je vais continuer les Tokyo Smoke, euh, les House C'est pas Canopy que je vais arrêter, c'est plus Tweed. C'est plus Tweed. Euh, LBS, très déçu, mais c'est vraiment Tweed, OK? Puis c'est sûr que lui, c'est un LBS, il peut-être dire LBS aussi, vu que c'est mon dernier Sunset. Je te laisse là-dessus, mets-moi un pouce, je pense que tu le sais, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. J'attends le facteur, ciao!